Voici la séance 2 de notre euh, séquence sur le machine learning. Alors, euh, là, on va essayer de programmer en se servant d'abord d'une intelligence artificielle qu'on va entraîner au, au préalable. On veut programmer, en gros, ce qu'on appelle un chatbot, c'est-à-dire un programme qui va pouvoir discuter avec la personne. On va faire quelque chose de très très simple. On imagine, on est à l'entrée du collège. Et toute personne qui rentre dans le collège qui n'est ni quelqu'un qui travaille au collège ni un élève, donc ça peut être un parent, ça peut être quelqu'un de l'extérieur, qui arrive, il a un ordinateur dans lequel il va pouvoir dire ce qu'il veut. Et l'ordinateur va lui répondre bah, il faut aller voir monsieur Machin, il faut aller voir Madame Attel. Voilà. Donc en gros, il peut aller voir l'agent d'accueil. Donc c'est la personne qui a l'accueil c'est Bernard le principal, M. Legrigny, la principale adjointe, Mme Saban, euh, aller voir l'intendance, c'est tout ce qu'on veut pour gérer toutes les commandes, le secrétariat d'intendance qui va s'occuper plus particulièrement de la cantine, ou le secrétariat pour tout ce qui est papier. Voilà, le détail dans les consignes. Il va falloir d'abord entraîner un modèle d'intelligence artificielle, un peu comme on l'a fait avec des images la dernière fois, mais cette fois-ci avec du texte. Et après on va pouvoir faire une petite programmation derrière avec du Scratch. Allez c'est parti, euh, vous commencez par aller sur Machine Learning for Kids, voilà, je vais faire essayer comme la dernière fois, si jamais vous avez déjà un projet, bah vous supprimez, vous en créez un nouveau, vous créez votre projet, euh, nous on va faire un petit projet pour l'exemple très simple avec un restaurant par exemple. Ok, et on va reconnaître du texte. Euh, voilà, c'est parti, on commence par entraîner, ensuite on fera apprendre et tester, puis cette fois-ci on passera par la case faire, donc entraîner, je vais créer mes catégories, j'imagine que je suis, un, je suis un restaurant et il y a des gens qui viennent pour manger et des gens qui veulent juste boire, boire un apéritif ou boire un café ou boire ce qu'ils veulent. Ok vais j'ai fermé deux catégories manger hop, et boire et là je vais rajouter mes phrases. Les gens ils peuvent arriver en disant par exemple je voudrais manger et vous en rajoutez comme ça autant qu'il faut pour en avoir on va dire 6-7 minimum. Si vous arrivez à une dizaine, c'est pas mal. Ok, on va accélérer cette partie-là. Ensuite, on va faire la même chose pour boire. Je, Je voudrais boire. Voilà, vous en rajoutez. Quand vous avez terminé, revenir au projet, apprendre et tester. Vous entraînez votre modèle. Comme la dernière fois. Vous cliquez sur la petite molette alors là c'est assez rigolo, on vous montre le réseau de neurones comme on a vu dans la vidéo la dernière fois et ça va apprendre alors c'est un petit peu long mais voilà, en gros ça va venir tester un petit peu euh, les différentes euh, phrases que j'ai mises il va essayer de il va essayer de retrouver un petit peu euh, des points communs entre les deux voilà. spammer vous... vous. Pouvez spammer suivant. Donc maintenant, une fois que c'est fini, on peut tester. Je. J'ai. Soif, il me dit Voilà, a priori, je veux boire. Je veux manger maintenant. Voilà, bon, parce que je veux manger. Ok, très bien. Revenir au projet, et là, maintenant, on va cliquer sur faire. Et on va prendre du Scratch. Ok. On va ouvrir dans Scratch 3. Je vais vous réexpliquer un petit peu ça. Hop là. On se retrouve dans du Scratch. On a notre petit chat. Vous pouvez le changer si vous voulez. Alors, le principe, ça va être euh, d'utiliser. Poser des questions. Utiliser la réponse. Et par rapport à ça, d'utiliser, reconnaître le texte de la réponse. Alors, ça va faire quoi On peut commencer avec un petit euh, répéter indéfiniment, voilà, pour que ça boucle. Poser une question, et en fonction de la réponse, donc là vous allez avoir une structure qui va ressembler à si il reconnaît manger si il reconnaît boire attention, ça c'est vos deux étiquettes enfin c'est les étiquettes que j'avais mises moi dans mon apprentissage là il va falloir reprendre exactement les mêmes que vous aviez mises ok et à ce moment là vous me faites euh, c'est dans l'apparence je crois voilà, dire alors, s'il veut manger, on va dire, allez voir, allez voir le serveur. Et si on boit, on va lui faire. Installez-vous. Euh, vous à l'extérieur. Bon, voilà, qui se met en terrasse. Voilà, votre bon, structure, ça va ressembler à ça. Voilà, à modifier. Alors, on pourrait, euh, on pourrait utiliser la confiance en disant que si, par exemple, la personne pose une question et que il reconnaît, par exemple, à moins de 70%, on pourrait demander de reformuler la question. Voilà, ça, si vous avez le temps, ce serait bien de le faire. Là, on va juste tester. Donc, je mets en route, quel est ton nom Je ne pas, pas quel est ton nom, ta question, c'est que... Voulez-vous? Que voulez-vous? J'ai très faim. Allez voir le serveur. Ok. Je veux prendre un café. Installez-vous à l'extérieur. Voilà. Voilà. L'idéal, c'est d'arriver à d'avoir le temps de faire ça. En une séance, voilà, bon courage à tous.